Bienvenue à ExoPlatform, la plateforme collaborative open source qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour concevoir votre digital workplace ou votre expérience digitale client. Que vous souhaitiez mettre en place un intranet collaboratif, un réseau social d'entreprise, une base de connaissances ou un extranet pour vos clients, notre logiciel vous aidera à le faire. Exoplatform vous offre de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez exploiter afin de réaliser votre solution idéale. Elle vous permet de rechercher et de se connecter facilement avec d'autres collaborateurs de votre entreprise. Vous pouvez collaborer au sein des espaces projets grâce à une suite d'outils collaboratifs tels que la gestion des documents, les calendriers, la messagerie instantanée, le gestionnaire des tâches et bien plus encore. Tous les outils clés à la gestion efficace de vos connaissances sont également proposés, que ce soit pour des informations partagées avec toute l'entreprise ou privatisées au sein des espaces collaboratifs. Ces outils comprennent la gestion des documents, les forums de discussion, les wikis, et bien sûr la recherche afin de trouver facilement les informations dont vous avez besoin. ExoPlatform vous permet aussi d'engager vos communautés via des contenus riches avec un minimum d'efforts grâce à ses fonctionnalités de gestion de contenu web. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur web ainsi que via une application mobile pour les collaborateurs en déplacement. Enfin, la plateforme est basée sur des standards d'interopérabilité. Elle est prête à l'emploi et très extensible. Elle est sécurisée et vous offre une gestion flexible des permissions d'accès. La plateforme EXO est prête à s'intégrer à votre système informatique et peut également s'intégrer à vos applications métiers.